Moi je te le dis, heureusement que t'es là pour m'aider. Bah ben moi je fais que te donner quelques définitions comme ça, hein, c'est... Enfin quelques... Non mais parfois tu me cogites dans ma manière d'exprimer ce que je dis. Hein Non mais ce que j'essaye de dire, c'est que tu me dis qu'est-ce que je dois dire dans mes phrases avec plus de correction. Parfois j'essaye de corriger tes phrases, oui. En même temps, vu tous les solécismes qu'on y trouve...